Bonjour les amis, lorsqu'on débute en bourse, on pense euh, toujours qu'il faut avoir une station de trading avec beaucoup d'écrans pour mettre euh, différents, euh, différents actifs, analyser le forex, analyser les indices, donc euh, vraiment chercher une opportunité sur, euh, sur différents actifs et en fait c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire quand on est débutant, il vaut mieux se concentrer sur une seule valeur, un seul actif, par exemple le DAX, que je traite je uniquement le DAX actuellement, de temps en temps le Dow Jones mais c'est vraiment, vraiment très rare, mais sinon si vous vous concentrez sur un seul actif comme le DAX qui est, est l'indice allemand, et eh bien vous aurez des opportunités tous les jours, toute la journée vous aurez des, des opportunités. Euh, si vous êtes débutant vous prenez bien sûr les, les, les meilleures opportunités pour ça euh, il y a des, des points clés euh, lorsqu'il y a des mouvements qui vous permettent de, de réussir des trades avec un taux de réussite euh, très important euh, et euh, ça vous évite de chercher à gauche et à droite sur différents actifs qui eux euh, peuvent fonctionner de manière totalement différente. Donc si vous êtes débutant et eh bien vous allez, vous allez vous casser la figure parce qu'un indice ou un, une autre valeur, une paire de devises va fonctionner totalement différemment et ce que vous pourrez avoir comme succès sur une valeur ne fonctionnera pas sur une autre, vous allez perdre vos gains sur une autre valeur. Donc le meilleur conseil je pense que je peux vous donner, c'est de vous concentrer au début sur un seul actif et vous n'avez pas besoin d'une station avec 8 écrans Bon, c'est bien, euh, mais réservez ça le jour où vous aurez gagné beaucoup en bourse. Vous pouvez très bien vous contenter d'un ou deux écrans. Normalement, on peut brancher un deuxième écran sur tous les ordinateurs. Et là, vous aurez tout ce qu'il faut pour euh, devenir un trader gagnant. Il ne faut pas une grosse station de travail. Maintenant, vous avez des, des plateformes très rapides, avec des brokers rapides, plateformes gratuites comme euh, MT4 que j'utilise depuis de nombreuses années. Et euh, donc, vous pouvez démarrer avec un petit ordinateur et vous concentrer sur un seul indice, euh, le DAX par exemple. Vous pouvez commencer sur l'euro dollar s'il si, si bouge euh, bien parce qu'il y a des périodes où c'est plus calme. Mais euh, actuellement, moi je vous conseille euh, euh, le DAX parce que ça, c'est vraiment un, un actif qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien. Et lorsque vous apprenez euh, à comprendre comment évolue euh, cet actif, cet actif et eh bien vous arriverez à faire de manière régulière euh, des gains si vous apprenez bien sûr une méthode efficace adaptée à ce type de marché. Donc moi je préconise depuis des années le scalping parce que euh, j'ai bien sûr vu des traders professionnels qui, qui utilisaient cette technique-là et qui avaient des gains euh, conséquents. Donc je me suis mis à me concentrer là-dessus et effectivement, euh, j'ai compris que c'était la meilleure manière de trader et qu'on euh, pouvait arriver à avoir des gains euh, réguliers tous les jours en tradant euh, un actif en scalping. Donc retenez bien ça, si vous débutez, concentrez-vous sur un, un seul actif, je vous conseille le DAX et vous verrez qu'avec ça vous pouvez gagner euh, tous les jours des sommes euh, importantes si vous maîtrisez bien donc, euh, une technique de, de scalping adaptée à ce type de marché. Donc si vous n'avez pas encore euh, de technique efficace, si vous cherchez encore euh, une méthode parce que trouver une méthode efficace par soi-même ce n'est pas évident, et eh bien vous avez ici en haut des liens vers euh, mes formations et euh, vous verrez que très rapidement avec les vidéos que je vous donne, je vous montre des exemples en live, vous pourrez acquérir donc euh, ma méthode et ma formation 5.0 qui va sortir dans quelques jours qui sera réservée euh, dans un premier temps à mes étudiants, et eh bien vous aidera vraiment à améliorer fortement vos performances et vous pourrez ainsi euh, devenir un trader gagnant euh, de manière régulière, pas forcément trader toute la journée mais concentrez-vous sur un actif, vous pouvez trader une ou deux heures par jour et vous aurez des bons résultats. Voilà, donc euh, si vous cherchez euh, une formation efficace, ben, je vous conseille la mienne, donc euh, vous pouvez la payer en plusieurs fois. Et vous verrez que vous aurez des bons résultats. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.